Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve sur la map par la part d'attraction. De... Oui, quoi, vous oh, faire de ça en... en fin de vacances. Je vois avec la capture. Non, mais, mais c'est la même chose. Et ouais, j'ai un screen record pour la Nintendo Switch. Ça y est, j'en ai un. Regardez, c'est vraiment, vraiment magnifique une record image à la perfection et c'est parfait du coup voilà du coup, vous voyez, exactement comme moi euh, voilà juste un petit truc c'est sympa Attendez. Et voilà, c'est bon, je suis de retour. Excusez-moi pour cette coupure inattendue. Ça fait vraiment bien. Un visiteur. Flashback. You see, it all you see, it all started a few weeks ago. Everything was wrong. But then it was as if all the joy suddenly left the park. Ok donc, euh, ouais, ils sont malheureux parce que les machins, hein, ils ont cassé ma chouette. Ok, je connais, je connais, je, euh, je suis pas, je suis là. C'est huh? well, une section. section. Alors oui, il y a trois, trois machins dans cette map. Mais aujourd'hui, je vais n'en faire qu'une, parce qu'elle dure longue. Elle est longue la map avec 3 trois... Trois maps, je crois. Trop la station. 5 tickets, ok, pour payer des trucs. unattended children will be vaporized. Um. uh, sorry. Uh, supervised. All unattended children will be supervised and escorted to the main entrance while the parents are present. Ah, c'est bon. Je vais aller dans le vous avez vu ça, c'est ultra bien fait, hein, franchement. Il ah, y a une chute mystique. Ah, les bruitages des oiseaux et tout, c'est ça c'est bien fait par contre. Les bruitages des oiseaux et, et tout, là. Ok, et petit décalage Le petit... Le petit, le petit... <rire> oh, putain. Oh non, j'ai pas envie de Ah, voilà pourquoi je voulais faire la map. Déjà, c'est un parc d'attraction. Magnifique musique. Et il euh, y a plein de trucs comme ça cool sur cette map. C'est que cool en fait. Et euh, j'aime bien les parcs d'attractions qui aime pas les parcs d'attraction? Les gens qui sont pas vraiment réels. Oh, Fluffy, ça, c'est ça Monsieur Boris, Sir Boris, Monsieur, il fallait parler à Monsieur Boris, euh, Sir Boris, le chevalier, oh, un bébé chevalier. Oh! Le <rire> je suis derrière toi le ah, voilà. non, Je suis Oh, Vous voyez, mon noble a disparu de ses stables. Et je n'ai pas pu quitter mon poste pour chercher Vous une quest d'un knight du and et le fair pour lui Sure, he can't have gone far. Oh, thank you. The fair is just through that gate over there. Please hurry. I dread to think what might have become of him. <coughs> Return my valiant steed to me, and you shall be richly rewarded. Is it C'est ça, après ça. Mm -hmm. oh, my nose. Ah, il faut aller... Ah, par là. Ah oui, il les étoiles, ouais. Je cherche pendant dix ans. Non non non, je regarde juste un truc. Ok, t'es pas. Ah ok. alors là, c'est pas genre. La... Non, je veux dire des bêtises. Non pas tirer. J'arrive pas à tirer à l'arc avec sur sur Minecraft. C'est compliqué sur Minecraft. Attends, je suis ah attends attends, attends, dégage ah ce ah ah ah ah ah ah ah ah l'endroit le, le, où il ah tirer. What? ah ça marche. Je tirer. What ah ah marche. ah pense que ça veut dire... ah ouais, je crois qu y ah parlé je de.. De, de la. d'une. Euh, une grande roue, voilà, une grande roue. Ah, c'était ça. Ok. On une chance incroyable. Je vous dis de ce qu'attend non non non on va faire des mini-jeux Ah d'accord Fallait aller la parler avant avant faire les mini- Alors, on va essayer de faire tous les mini jeux. C'était pas si compliqué, j'ai fait du premier coup. En fait, fallait appuyer au bon moment avec la barre à fond. Je l'ai fait du premier coup. C'était classe. C'était bizarre quand même. Donc, là, tu as alors... un arc. J'arrive pas avec. Ah bon? Oh, bon, j'ai fait une fois J'ai m'as donné deux tickets. Bon. Ah ouais, bon ça on l'a vu. Tiens ça on l'a vu. Ouais j'ai gagné. On va y avoir un autre là. Ah, j'ai gagné un truc. Ah, oh, bah voilà. Je l'ai déjà gagné. C'est parti, on va ramener au gars. Ne vous inquiétez pas, il y a les sous-titres. Étonne, euh, voir euh, le cerf Boris avec, le, avec la peluche. Je sais pas comment ça se dit. Ouais. Je dis peluche. Non, c'est ça, en, en fait. J'ai vu les deux auto pour ton Je les ai vus, n'inquiète pas, on va les faire après, je pense. Ils nous ont montré. En plus, ils l'ont montré dans la scène, donc euh, logiquement, on va les faire après. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Pourquoi je dois monter sur les escaliers Parce que ça va plus vite. Moi bon, je crois. <rire> mais pas sûr. Ça va littéralement vite. Allez là, j'ai tape peluche là. J'étais.. Il... Et... Voilà. Euh, je vais éviter de tomber là-dedans. Je vais aller dans le canon. today returning me service ah je peux faire tirer des together, once fair to glory <coughs> my serait would be squire the bumper cars to fall into. As my new squire, it is now your privilege to assist me in fixing them back up. Now, you have already proven yourself a most brave adventurer, and this task will require the bravest of the brave. You must venture to the darkest depths of this kingdom, past these mighty walls into the Shadowlands, where mere mortals are afraid to venture supplies utility closes what wow. I shall remain behind to guard the council as you may Proveda non, non, c'est par ce là, ok. Mais j'ai où là, là Il fait une dingue, quoi. Ouais. Alors, je suis le truc de service ou quoi là je vais Nettoyer à la place des gens Non, non, n'importe quoi là. Ça va pas, ça? C'est auto-autopreneur. Ok non. ah mais vous inquiétez pas, je suis dans ma tête. Euh, hop là. Voilà, ouais, je suis dû cette zone là. Et oui, il y a trois zones, c'est le mot cherché tout à l'heure. Ouais, non, ça lag pas, c'est bien. ah Attends, pourquoi je m'attendrais que ça lag mais bon, je ne sais pas, Écoute. Hop là, salut. Après, on multiplayer, il y a quelques bugs. Ouais, on est le nettoyeur de service en fait. Ah il n'est pas fini. Ouais. Vous allez me dire, mais tu connais le machin là Non, j'ai vu les étoiles en fait. Euh... Ouais, je parlais pas pendant euh, quelques minutes. Mais c'est pas grave, ça, ça passe à tout le monde ça. C'est rien que t'as remarqué. En fait. Non, We need faire switch. Ah, il refait jour. Ah, oh, Oh Ok, bon, bah. Oh non... Ah, la première fois. si on pouvait faire un toutes les zones en fait en plusieurs parties pourquoi pas qu'est ce qu'il faut oh non refaire des jeux et ah oui gagner gagner 5 fois bon au pire on se retrouve dès que j'ai gagné 5 fois au pire. Oups. Et voilà, j'ai donc tout réussi tout, j'ai tous les trucs qui me permettent de continuer cette aventure. Et oui, bah, c'était pas très intéressant, à moins que c'était du farm. Et je veux savoir que ce que j'ai gagné, j'ai gagné ça, j'ai gagné un nounours. Et surtout, le plus incroyable, je crois que c'est incroyable, j'ai gagné des, des requins imprévoisables. Donc c'est mes requins à moi. Ils vont me suivre, regardez, ils me suivent. <rire> ça c'est trop bien. <rire> C'est trop bien, c'est le meilleur truc que je puisse gagner dans un jeu vidéo. Un requin vivant, un bébé requin qui te suit partout, où tu vas.. Je crois en plus qu'on peut les qu faire spawn en plus. En mode créatif. Oh là là, je vais mettre un de requins quand la map pas sera terminée. Mais donc. Oui donc je vais réfléchir au niveau de, du display, enfin mini-display le quand tu veux je crée je créerai une nouvelle playlist sur, sur la chaîne et puis voilà oui donc j'ai prévu faire les trois zones en dehors des vacances <rire> alors c'était prévu bien bien bien avant euh, ces, ces vidéos là et euh, j'y pensais pas voilà je vais vous dire je vais être honnête avec vous, j'y pensais pas et, et voilà, tant pis, bah tant pis Écoutez, maintenant je suis là, dans cette vidéo là D'ailleurs, je peux les poser là, tranquille Que ça fasse de la déco L'ours, il tombe par terre Et c'est un mauvais ours Il m'a explosé à la gueule, merci c'est Méchant Bon, je crois qu'il s'appelle l'ours énervé Il y a un autre ours qui est gentil, mais bon Hop là <laughs> je sais pas si oh mr fluffy wampus I'll never lose you again i promise ah uh, i uh, didn't see you there noble squire have you returned with the prizes excellent work i'll uh go and fix the control panel. that's done it the ride's back in order hu now my loyal squire c'est trop bien. Ah, franchement, c'est magique là avec, euh, avec les requins. Je en t'en rentre, dedans. T'as pas de cerveau, mec. Ok, c'est parti. Fade back. Ok. Oh, on voit le combat dans l'auto de Pontonneuse. Oh, trop bien. Pas de cool ça. Ah oui, je crois que ça a été dit dans la description de la map. En gros, euh, on va faire le mini-jeu qui est présenté au début de la quête scène. Qui nous représente. Oh Oh ah oh, on s'est frappé en même temps. Ah oh, putain, ça, ça l'aigle là maintenant. Ça l'aigle pas tout à l'heure. C'est pas le jeu qui a. Ouais, je vais bien. Et toi Ok. <rire> ok. <rire> C'est quoi ça Ok, d'accord. Il y a un problème avec les auto-autopreneuses, je crois. C'est pas été... Pourquoi il y a une auto-autopreneuse sur sa gueule Ouais, bah arrête de parler quand je parle, ok oui. Pourquoi il y a une auto-autopreneuse qui vole N'importe quoi C'est pas très passionnant, vous pouvez le constater. Aïe euh, pourquoi je dis aïe et derrière ça, ça fume toujours le truc là-bas Je sais pas comment ça marche Mais ça marche en tout cas Ça marche la nuit bon. not the face, not the face. Pas dans la vie visa... What C'est quoi là <rire> Ok C'était bizarre oh, okay Moi mmh, oui C'est pas moi qui chiale Mais je crois vu que ça bague, il peut plus nous frapper lui <rire> Ah, c'est bon, je vais pas le dire dix fois, mais pourquoi Pourquoi ils m'ont sort ta tête Enfin là, il t'écrase, mais c'est pas grave. Did you see that Fluffy Wampus Quel hit Fluffy Pearl Wampus, je crois que c'est. Ah, c'est ça. Ah Ah On te reprend, je Impossible Comment avez-vous fait de ma défense C'est quand je suis près de lui. C'est bizarre, ça. Ça bug quand, quand je suis près de lui, sinon quand je suis loin de lui. Bah, je crois que là, il est bloqué. Ah, Enfin, Oh, oh not the face, not the face. Oh, are you okay? Je que je non, non, Aha, you've done this before, I see. le jeu c'est c'est les voitures qui qui bug en fait je crois Aha, you've done this before, I see. Oh. J'ai je suis plainte à une armure. Ah Fluffy wampus, retreat oh, Ah, ça y est. Il a perdu, le pauvre. C'était pas tout. Ouais, j'ai gagné. Bravo à moi même. Touche. Oh là là, c'est trop mignon. Je t'ai même pas dit. C'est pas grave. Attends, je vais prendre une photo avec toi et mes requins. Sans les sous-titres, hein. c'est moche. Well, noble et, donc là, et là, c'est terminé, ça. Il n'y a aucun tremplin. ça. Et je crois que là, c'est... Donc terminé pour la zone 1. Les gens que... Là, ça, ça va regarder cette... Merci à tous d'avoir euh, regardé. Ah, yeah, <coughs> regardé cette vidéo du, du, jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine zone, à très bientôt les amis. Ciao les amis. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>